Oh oh oh oh Allez Wouhou Oh là là, oh, oh, là, là oh putain, ça va la tête Oh putain Oh yeah hey Wouh Salut à tous c'est William Fontenoy J'espère que vous allez bien Malgré cette situation Je vous propose une vidéo On a ride en enduro avec Théo et Medo La dernière sortie c'était le week-end dernier Juste avant le confinement Donc profitez de cette vidéo Prenez soin de vous Pensez à liker cette vidéo si vous aimez le VTT, l'enduro Et à vous abonner Et puis on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo Let's go pour le ride Par wow. Oh le Medo je passe à gauche Ah non il y a arbre. Je passe à gauche Oh là là c'est Wouhou yeah. <rire> j'aime bien, c'est pour toi les gars Allez bah, Mets les gaz, mets les gaz oh. Oh. Et wop oh. Tu t'es pris l'arbre <laughs> C'est pas mal ça Pour la passerelle ouais ouais faut juste avoir le bon speed allez c'est parti il ouais, fallait pas moi hein. ouais c'est ouais ouais go on, on. c'est bon <rire> Pas ouais. Alors, on se check pas à hein, distance de sécurité coronavirus? Ouais, bah, du <rire> coup, moi j'ai pris de plus de vitesse. Ok, boy, attention! limbo là c'est un peu chaud ça ne passe plus ah. ok il oh, y a un peu de pente à gauche là engagé regardez ça j'ai juste une pierre d'où faut pas tomber là yes, yes. Yes, yes. Ouh Ouais l'appui ouais, oh Ça va, à l'aise yeah Watch Vas-y, petite vidéo Ouais, wow, on a l'impression que c'est plat. Allez, <rire> allez. Je veux dur à pied. Hein. <rire> c'est de l'escalade le truc. Non là on se rend pas compte en vrai, mais comme ça glisse ici là. Quand ça doit être mouillé, c'est vrai que ça va être impraticable là. Je m'envoie pas là-dedans mouillé. Hein. En plus là si tu tombes, tu finis avec la biche en bas là. Parce que là, en deux virages. Mon vélo est juste en bas Allez vas-y Je te prends de leur pente Allez. C'est du VTT de pente raide. Allez oh. Propre Baloum. Clac Allez Medo Ça filme vas-y Et... Allez allez Prends bien large où tu vas Prends bien large oh. Ouais ça y ouais, va ça y asiste. va Prends bien large ici là Allez engage les épaules Oh là là Oh là là oh, merde. oh putain ça va la tête Ça va Ça va la tête C'est dans la boîte Oh putain Oh merde Ça va Ça va, ça va Oh je sais pas que j'aime C'est tu de piste Ça va Parce que putain, tu, tu es pas retourné dans le bois là En fait j'ai mis l'oreille mais je sais ouais. pas, regarde, ah. l'oreille. Ça, t'as perdu un bout. <rire> non ça va. Ah oh, mais je veux. ouais ouais ouais ça va Ouais là dans le bois là je t'ai vu revenir dans le bois J'ai dit watch, il mourira pas du corona Bon allez t'as un mois pour te reposer chez toi de toute façon Voilà. là <rire> au moins Là t'étais là là là là et il a pas ouais. eu un moment où tu rebascules les y épaules y pas et, pas le moment, et ça repart quoi Je suis, je suis bloqué ouais. Là il faut tout lâcher et faut, faut se jeter là dedans quoi et eh bah ben, allez on repart Oh putain le char Oui enfin, t'as vu, ah, j ai j ai pas vu. Fait... Oh putain Oh yes yeah, <rire> Hey sexy Eh <rire> hey, Pas mal la ventilation <rire> Regarde <rire> Il les a comme ça mon gars je garde direct Ça aère les bullish euh... <rire> C'est pas airtime en plus le modèle ou je sais pas quoi euh... <rire> Le Croconavirus. Oui. Allez ça repart Je vous l'appuie ah, wow. Attache, ouais, si c'est là, ah, c'est la fin. Woof, woof, woof, woof, woof. Woof, woof, woof. Yes, papa! Ça Allez, ça saute! Allez, c'est la dernière! Oh là là, la sortie! J'ai perdu avant! Allez, mets les watts là! Ça Oh là là Allez la chef ah Remonte, c'est un petit jump non, non, ça va C'est juste que je me suis arrêté dans le virage avant quoi Si oui. Allez, go oh là, là, la sortie Sortie de piste <rire> De la merde C'est bon, Medo Ouais, y a une petite passerelle un peu plus loin là Ouais, ça y va bien, non, ouais, euh, non il faut bien, mais... Ok, ok Hein ah, je me suis dit euh... elle, envoie, elle est haute pour une récepte trop courte en fait. Ouais, ouais, faut pas aller vite quoi. On recommence Non, non, en fait c'est même pas dans le, dans le saut, c'est après. Il y avait juste une petite pierre dans un virage, j'ai voulu faire un... Enfin, un bunny quoi, un peu exagéré. Ouais. Et après je me suis pris dans une racine, j'ai planté de l'avant. Ouais. Et j'ai sauvé le truc, j'ai fini dans les buissons. On sait jamais, mais bon, ça me suffit, Hop. Yeah Et au pire, si Disneyland s'est fermé, tu peux venir ici. Oh, C'est bon, ça. Là, ça prend le virage. Hop là. Hop là. Ça tourne, cotte. Ah merde, j'aurais dû prendre là. Ouais, C'est sympa là. Petit parcours santé pour terminer. Hop Hop là Ah on garde la forme. Faut faire du sport en ces temps de coronavirus oh, D'ailleurs, éloigne toi un petit peu là. Pas... Petit pas... challenge. Mes dos. Faut se finir. Ouais, ouais, ouais, ouais. Sauter la petite rivière là. À un gros bunny. Ouais, ça doit y aller non Là. Là et tu sers ton plus beau bunny là. Bon, ouais, ça y va franchement, pas enfin, Je veux bien que tu commences pour qu'on regarde. <rire> Medo, si tu veux te rattraper dans cette vidéo et impressionner les gens, euh, c'est ouais, le moment. Ouais, hein. Si tu passes, t'en chopes 1000, si tu passes pas, t'en chopes 10 000 à mon avis. <rire> Allez, Bac mentor, c'est ton terrain. Allez, à la... Allez Wouh. À l'aise Easy Le retour, le retour Vas-y, vas-y, que la gueule Bah fou, Là au moins, t'as un vrai gap. Hein. À toi, maintenant. Hein. Allez. Medo, tu le fais ou pas non. Allez Medo Allez Hop. Hop là oh, la vidéo, hein. <rire> Je suis allé tranquillou Petite <rire> riale Wouhou Vas-y Oh là là Yep Hop Vas-y roulez sur la barrière Ouais il est un peu C'est une demi-barrière C'est une demi-barrière <rire> <une> demi <rire> Non c'est un peu chaud en fait Bon bah voilà c'est une fin de session Coupé